J'en ai marre qu'on mange n'importe quoi aujourd'hui, on va manger sain, ok Ok Poireau, le vin est très sain. Carotte, un pot de saucisson n'est pas mal. Mangez sain, mangez sain, mangez sain. Maman a dit qu'il faut manger du fromage.